Donc voilà, fin de ces, cette septième euh, PostgreSQL session. Euh... Je voulais faire comme ça à l'arrache. Euh, bon, on n'a pas encore prévu quand est-ce qu'on fait la prochaine, mais on réfléchit déjà. Euh, pour des infos, donc, pour avoir les slides déjà, les vidéos, euh, bah Rendez-vous sur le site euh, Posersql Session, Vous avez un Twitter sur lequel on va euh, disponible Et puis abonnez-vous à la newsletter Comme ça la prochaine fois euh, Je crois que pour cette fois-ci Quand on a ouvert Les, euh, les inscriptions début septembre 80% des, des places sont parties là en, en 4 heures euh, Donc euh, voilà Abonnez-vous pour la prochaine fois parce que, parce que ça sera un peu sur le même mode Alors ça va trop vite. Voilà, je voulais dire donc, un grand merci à Virginie. Je ne sais pas où est oui. Virginie. Elle est là, voilà. Parce que c'est qu elle qui a organisé toute cette journée-là. Euh, en plus de tout ce qu'elle fait à côté, si vous connaissez un peu si vous avez fait une formation, vous avez été plus ou moins en contact avec elle. Elle organise aussi d'autres choses. Elle organise pas Post-Rescueil Conférence Europe, je vais en parler tout à l'heure. Et voilà, super travail. Merci beaucoup à Virginie, si tout s'est super bien passé, c'est en grande partie grâce à elle. Merci évidemment à Modi à Fondation. Euh, je dirais jamais à quel point euh, c'est important d'avoir euh, voilà, des interactions entre les communautés et puis ben, voilà, cette possibilité euh, d'être accueilli ici dans un lieu aussi particulier, celui-là. Euh, ça nous a vraiment fait euh, très plaisir d'être ici, j'espère vous aussi. Euh, merci à Ivan et Sidonie, Donc là, il n'y avait que Ivan aujourd'hui. Ah, merci Denis. Merci. Et donc notre traiteur. J'espère que vous avez bien mangé et que ça vous a bien plu. Ivan et Sidonie nous suivent depuis euh, bah, aussi depuis les débuts. Donc on continue à travailler avec elle. Et puis bien sûr aux orateurs. Euh, voilà, prendre du temps, témoigner, euh, venir de, de très loin pour euh, pour présenter son travail et, et son utilisation, c'est crucial. Euh, encore une fois, pour nous, la promotion de pas, pas, ça ne doit pas passer que par nous. Il ne faut pas nous croire sur parole. Il n'y a rien de mieux que, que de l'interaction entre, entre vous. Euh, et donc, pourquoi pas vous, finalement qu Qu'est-ce qu que vous, vous pourriez faire pour euh, Postgres QL, en fait C'est une question qui, qui me vient souvent et voilà, je finis par, euh, par un peu me mettre là-dessus et, et essayer de présenter cinq manières de contribuer. Un petit message que si je peux me permettre de vous le passer c'est <coughs> parce que en fait on vient de voir tout au long de la journée ces cinq euh, possibilités en action donc déjà chose toute bête c'est quand vous avez des outils internes réfléchissez est-ce que si vous n'êtes pas forcément le seul à avoir ce besoin là peut-être que ce que vous faites peut intéresser d'autres personnes donc euh, on l'a avec Nicolas relange on l'a vu avec le, le ministère de l'Intérieur, ça ne veut pas dire ouvrir tout votre base de code, mais il y a peut-être des éléments là-dedans que vous avez résolu des choses et que vous allez pouvoir le libérer. Et en le libérant, bah, finalement, vous allez peut-être avoir de la maintenance, des gens qui vont vous corriger des bugs, pouvoir avoir des nouvelles idées. Ça, c'est crucial. Évidemment, c'est un point essentiel, c'est témoigner. Encore une fois, croyez pas les experts sur parole. Il n'y a rien de mieux que du témoignage de pair à pair. Et euh, si vous ne savez pas quoi faire pour PostgreSQL, pour faire avancer, on parlait du gros défaut de, de, de marketing de MySQL par rapport à PostgreSQL, c'est clair, on en est conscient. Et euh, si vous ne savez pas quoi faire, quel, quelque chose de très très simple, c'est dire, moi j'utilise PostgreSQL et, et, et j'en suis content. Ou j'en suis pas content parce qu'il me manque cela aussi. C'est vrai, il ne faut pas non plus... Euh. Mais voilà, plus il y, y a des centaines et des, et des milliers de sociétés en France, rien qu'en France, qui utilisent Postgres, voilà. plus il y en aura qui témoigneront. Euh, bah, ça, ça, c'est un, un cercle vertueux extrêmement puissant. Ce que vous pouvez faire aussi, bah, c'est héberger un événement, ce que fait Mozilla euh, Foundation aujourd'hui. C'est assez simple. Si vous avez des locaux qui permettent d'accueillir, pas forcément un format comme ça, hein, ça peut être simplement un format de meet-up. Euh, il y a Dimitri, euh, là, derrière qu'organise des meet par exemple à Paris, euh, et en province aussi. Donc un meet-up, c'est un petit format, une rencontre le soir entre 18h et 20h, avec une petite présentation, des pizzas, voilà, quelque chose de très très simple à héberger. Finalement, là aussi, ça, ça aide des personnes qui voudraient faire des petits événements comme ça, puis qui ont des problèmes tout simplement à trouver le lieu. On peut apporter aussi bah, de l'argent, hein, bêtement, sponsoriser. Donc sponsoriser quoi Sponsoriser soit des événements, donc, s'il y a une conférence qui vous plaît, qui, que, que, que, voilà, bah, simplement, euh, vous la sponsorisez. Il y a des, je parlerai des conférences qui, qui arrivent bientôt. Vous pouvez aussi sponsoriser bah, les associations, l'association Poser Rescue LFR, Comme ça a été dit, je suis président de Poser Rescue à pour la paroisse. Mais il y a Poser Rescue LEurope aussi. Euh, toutes ces associations, elles essayent de faire du travail. Et, et, et voilà, ça, ça, ça ne nuit jamais d'avoir un peu de financement. Et puis, soutenir la recherche, c'est pas forcément la chose la plus évidente, mais on l'a vu avec Oslandia qui va chercher des, des, des travaux de thèse, qui les, qui les amène vers l'industrie. Vers, euh, vers il, il y a énormément. Comme ça, euh, on a aussi l'exemple du, du CNES qui finance de la recherche sur Aura euh, 2PG. Tout ça, c'est des choses aussi où simplement, ben, on a un réseau de, de chercheurs en France, on a un des réseaux de, de, de sociétés d'expertise. Euh, vous pouvez tout simplement injecter si vous manque quelque chose dans PostgreSQL. Il y a les, les gens pour pour le développer. Donc c'est aussi une manière toute simple de contribuer, de faire avancer le projet. Donc voilà, les, ces cinq là, il bah, y a toujours y a énormément de choses qu'on peut faire, mais gardez ces cinq points là en tête pour pour avancer. Donc prochain rendez-vous. Euh, si vous n'êtes jamais allé à un PostgreSQL Conférence Europe, c'est l'année ou pas, euh, il, faut, il faut aller à Vienne. C'est 4 jours, 350 personnes. C'est la plus grande conférence PostgreSQL du monde, il faut le dire maintenant. Euh, non, mais c'est vrai. Et euh, là, le plateau est hallucinant. Enfin, voilà. Euh, alors, c'est Vienne, Vienne en Autriche. Pas hein. enfin, Vienne en France. Euh, voilà, une superbe, superbe conférence. Je crois qu'il doit rester encore... Quelques places 70 places, voilà euh... <coughs> Et donc euh, un peu plus près à Bruxelles, fin, fin janvier, donc le FOSDEM, qui est une grande messe européenne de l'open source, et en marge de ça, le jour d'avant, il y a un PGD, donc une journée dédiée à, à PostgreSQL. Là aussi, euh, bah, super ambiance et, euh, et, et des interventions de qualité. On est en parallèle, en juin prochain, on prévoit d'organiser un PGD à Lille. Donc voilà, le PGD, c'est un, un événement qui se déplace euh, un peu partout en France chaque année. Cette année, on va dans le Nord. Euh, donc là aussi, si vous avez des idées de où est-ce qu'on pourrait aller, on est toujours en train de chercher euh, euh, un lieu pour nous héberger. Et euh, même chose, euh, bah, le PGD Paris, donc à Paris, lui. Euh, là où c'est par contre Dimitri, toujours derrière moi, euh, qui doit l'organiser en 2016. A priori, lui aussi, il est en train de chercher un lieu, une date. Bref. Retenez quand même que 2016, c'est les 20 ans de PostgreSQL. Là aussi, ça nous rajeunit pas. Euh, donc, il y aura aussi des événements, je pense, par rapport à ça. On va essayer de... ouais, Ça fait un prétexte de plus pour se revoir. Et euh, on va essayer de fêter ça avec différentes choses, euh, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, bah, restez. On vous offre un, un petit pot pour la bah, pour l'anniversaire de Pause Rescuelle, un an en avance, et puis pour l'anniversaire de Dalibo aussi, nos 10 ans. Voilà. Merci à vous surtout d'être venus.